Salut toi Tu vas bien Eh bien voilà de nouvelles images euh, fraîches qui datent de cette semaine. Un début d'après-midi très très doux, très agréable vraiment. Pas de manches longues, euh, les mitaines euh, aux mains, une vraie douceur printanière et ma foi une lumière splendide. Et puis le calme du début d'après-midi, hein. regarde ça. Le papa les fiston qui se baladent à vélo dans Beson. Bon parfois il, <rire> il faut vraiment en scooter qu'il... Ils cherchent l'illégalité dans un moment où il n'y a pas besoin, mais bon, on ne peut pas dire que ça bouchonne, hein, sauf un petit peu aux alentours de, du centre, un peu de besoin. Alors tu auras remarqué que les rues, les avenues ont de nouveaux noms cette semaine. Euh, pourquoi donc Même monsieur, on fête un an de cette cagnotte que vous m'aviez suggéré d'ouvrir quand je me plaignais beaucoup des caprices de mon vieil ordinateur euh, Moribond, je me suis rendu compte que je n'avais pas assez insisté sur les euh, remerciements. Parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire ce qui m'est arrivé. Et euh, c'est très puissant la manière dont ça s'est fait. D'abord, ça s'est fait très très vite. Et euh, ça s'est fait avec une gentillesse, une générosité incroyable. Donc, euh, après un an, je tenais à revenir vers vous pour vous remercier. Et puis, je me suis... Euh, Creuser la tête pour savoir comment je pourrais remercier un petit peu plus particulièrement les quelques frappadingues qu'on donnait vraiment des sommes trop conséquentes là. J'avais du mal à gérer ça dans ma petite tête. Donc j'ai décidé de faire appel à Vera Cycling, Madame Josette, qui conçoit des gapettes, des casquettes cyclistes, à porter sur une tête nue, sur une tête chevelue, juste sur la tête ou sous le casque, si vous mettez un casque. Voilà ce sont des magnifiques euh, casquettes made in France. C'est du bel artisanat et c'est vraiment des, un très bon produit. On ne parle pas des petites euh, casquettes euh, fabriquées à l'autre bout du monde euh, et vendues euh, pour quelques euros. Là. On parle d'un bel objet. Voilà. J'ai euh, trouvé cette idée. et je me suis, je, Quand j'ai eu cette idée, je me suis dit mais comment se fait-il que je n'y ai pas pensé euh, avant C'était juste l'idée géniale. Donc, J'ai contacté Vera, on a papoté tous les deux. Elle était d'abord très très euh, étonnée, elle me disait « bah dis donc, euh, attention, hein, euh, t'emballe pas, c'est pas des gapettes à, à 5 euros, hein. ça coûte un certain prix ». Je dis « écoute, euh, voilà, c'était important pour moi ». Et euh, donc on a communiqué un petit peu là-dessus, et elle et moi, et on s'est rendu compte qu'il y avait un engouement euh, assez sidérant pour elle, vraiment elle en revenait pas. Hein. Elle me disait « c'est fou, j'ai rarement eu autant d'enthousiasme pour un modèle euh, de gapette ». Ah mais c'est parce que ça c'est le trottoir. Hein il va loin comme ça C'était pas du tout l'idée de départ, mais on est tombé d'accord avec elle par la suite pour qu'elle commercialise ces casquettes qui, qui au départ, ne devaient pas être commercialisées. C'est vraiment venu comme ça euh, parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Elle recevait les messages, j'en recevais, et puis elle euh, dit Mais euh, Josette, qu'est-ce qu'on fait là Je précise, euh, dès lors, si vous êtes. Euh, amené à commander cette casquette. Euh, c'est très bien parce que ça encourage euh, Josette et Vera Cycling. J'en suis plus que ravi, mais euh, je n'y touche rien, hein. je ne suis pas intéressé là-dedans, c'est tout pour elle. Et c'est tant mieux. Voilà. Ça m'a remué aussi, cette histoire de, de Gapette, quand euh, j'ai vu les réactions un petit peu à gauche à droite, euh, ça m'a remué, ça m'a ramené euh, un an auparavant avec cet élan incroyable de générosité euh, à l'égard de ma petite chaîne YouTube, ici même. Ah, c'est peut-être des comptes pour des verre donc voilà, c'est l'occasion encore d'enfoncer le clou sur un immense, immense merci. Vous verrez euh, les élus dans les noms des rues. Il euh, y a les élus hein, qui ont une petite casquette bleue, qui en fait ne sera pas bleue, mais jaune essentiellement. Mais il y a du bleu dessus aussi. Mais bon, là, c'est la couleur du smiley, j'y peux rien. Et puis euh, bah bon, voilà, il y a des élus parce que j'aurais voulu hein, personnellement en envoyer une à tout le monde. Mais d'abord, vous êtes plusieurs centaines d'une part, et d'autre part, euh, je n'ai je, je, pas un budget extensible euh, en mode banque de France, quoi. Voilà, hein. ça, ça, ça coûte pas 5 euros une casquette comme ça. Donc euh, voilà, c'est un sacré budget. Je me concentre sur les, les plus fous. Mais euh, ça ne veut pas dire que je suis euh, infiniment reconnaissant euh, envers tout le monde. Hein, tout le monde a fait euh, selon ses moyens et avec euh, beaucoup de gentillesse. Donc j'y suis très sensible aussi. Mais voilà, j'ai fait, fait une petite sélection, il fallait trouver. Voilà, J'en en envoie une aussi à Guillaume de Strasbourg qui m'avait envoyé cet adorable petit mignon en nanobloc là, qui m'avait fait fondre cet hiver après que j'ai eu mon accident. Je vais revenir un peu sur le trajet. Donc, je me rendais à l'échappée belle. C'est un trajet que j'étais déjà partagé. Mais alors, dans ces conditions, dans cette euh, paisibilité, euh, dans cette lumière incroyable, et puis, euh, cette douceur, euh, non. Jamais présenté comme ça, intégralement. Alors, on a un petit trajet qui, bah, c'est le trajet de mon épouse. Donc, elle est, elle est, elle est quand même assez vernie parce que c'est, quand c'est pas de la piste, c'est vraiment des, les axes majoritairement assez paisibles, hein, des rues à limitées à 30, euh, sens unique, euh, c'est vraiment euh, tout cool pour elle. Et là j'étais en train de pédaler comme un petit foufou parce que j'étais pressé, j'avais reçu un texto avec la photo du carton et j'en pouvais plus, je trépignais comme un, un gamin euh, le jour de Noël, pour dire euh, franchement. C'est marrant, cette casquette où il y a marqué « bisous » sur leur verre, je me dis… Euh... Elle avait des doutes aussi là-dessus, hein. euh... Josette, elle me disait euh... « t'es sûr que les gens vont assumer là ?» Je dis « écoute, de toute façon, euh, c'est pas à l'époque, il ne s'agissait pas qu'elle la vende, il s'agissait juste que je les offre, donc euh, j'ai dit « écoute, de toute façon, hein, voilà, <rire> c'est un cadeau, ça se refuse pas, <rire> vas-y, assume ton bisou sur la visière. » Donc elle était étonnée de ce choix, quoi. Pourtant elle fait des choses assez culottées, hein, de son côté également. Et puis une gapette cycliste, c'est euh, agréable à porter euh, en toute saison. J'en ai déjà parlé, alors ça étonne parfois les gens qui ne sont pas coutumiers de, de porter des gapettes cyclistes. Euh, ça les étonne qu'on porte ça sous le casque par exemple, mais bon, ça te fait une super visière pour le soleil ou pour la pluie, c'est important. Et puis quand t'as pas beaucoup de cheveux, ça te tient chaud, <rire> tout simplement aussi. On arrive à l'échappée belle, ça va être euh, l'instant, intimité, dans l'antre de la bête. Bon, je vous épargne une vidéo d'unboxing du carton quand même, hein, je suis pas un youtubeur, je ne fais pas ça moi. Bonjour monsieur. Oh, ouais, je vais rentrer, je vais le rentrer. On a même on a les mêmes C'est mêmes... vrai <rire> Le t-shirt moi c'est des ah, Le Bitwin à 2 euros, c'est un truc ouais. qui dure euh, des semaines et des semaines. Bonjour à toutes, euh, bonjour à tous. Ok, d'accord Ah non, c'est. En fait, il fallait que j'aille à Courbevoie euh, dans un magasin cyclable. <rire> Pour acheter une lampe que vous ne vendez pas. Ouais. Et voilà, un bon petit moment là-bas sur place. On n'a pas vu tout le monde, puis de toute façon j'ai mis un petit flou. Donc euh, les gapettes dans la sacoche, voilà, ça c'est une chose. Ça se met vers ce escargot. Bon, je vais rentrer par la droite alors du coup, Vous ne pas les mecs. C'est là, vous êtes à 5 à l'heure. Ah ouais, c'est le Perso à et euh, une deuxième chose, euh, je cherche depuis pas mal de mois euh, un phare euh, arrière euh, pour mettre sur le tout petit porte bagage tout fin que j'ai installé sur euh, mon reachback element, Donc pas mon croix de fer ici même et qui n'a pas du tout le même système de fixation de lumière. Donc je galère un peu. Globalement c'est une beaucoup plus compacte avec euh, deux petites attaches, beaucoup plus resserrées que sur un porte-bagages traditionnel. Donc je décide euh, de me rendre chez <rire> la concurrence. Et néanmoins une enseigne que, que j'ai fréquentée euh, énormément euh, jusqu'alors, c'est-à-dire le réseau cyclable dans leur belle boutique de la Garine colombe Bon, et pendant ce temps-là, donc rue à 30 km h il n'y a pas la place de doubler proprement. Je roule à 30 à titre personnel, mais il y avait une urgence pour aller se garer 50 mètres devant. Mon Dieu, que c'est agaçant. On arrive sur la fin dernière sur scène, <rire> devant la gare de Pierre T. Et euh, bon, c'est encore un itinéraire que, que tu as déjà vu, hein, mais voilà, encore une fois, c'est assez inédit dans ces conditions sauf que la différence par rapport au début d'après-midi, c'est que là je vais tomber, tu l'as bien vu avec les véhicules de transport de personnes à mobilité réduite, je tombe un petit peu, peu ou prou, euh, au moment des, des sorties d'école, donc euh, ça se charge un petit peu plus. Là en l'occurrence les véhicules de, de PMR, ils étaient en train de tournicoter, euh, en train d'attendre, ils étaient un peu en avance, donc euh, ils roulent à 5 à l'heure dans ce cas-là, en meute. Et après on entend dire les cyclistes nous ralentissent sur la route, hein. Bah C'est comme cette voiture là, hein, ça ne roulait vraiment pas fort fort fort fort. Hein. Moi j'étais pas à mon rythme, hein. je patientais derrière, tranquillement. La rue Lulu LJ, précédée de la rue euh, Yves, le number one participant à la cagnotte, mais d'une manière totalement euh, abasourdissante et totalement déraisonnable. C'est marrant en fait tous ces noms de rues euh, avec tous les pseudos. Euh, ça me fait vraiment réaliser que vous étiez vraiment beaucoup, beaucoup des foufous, là, quand même. Euh, donc, euh, ceux qui ont la petite casquette bleue, là, j'y pense, puisqu'elle est à l'écran, euh, n'hésitez pas à vous manifester en message privé, sur Twitter ou ailleurs, euh, pour que je, on confirme vos adresses postales. Nickel. Belle explosion de priorité, là. Comme je dis toujours, les cyclistes prioritaires, il y en a plein les cimetières. Euh, ce genre de choses-là, tu les vois venir. Tiens, regarde, un petit troupeau de trois jeunes cyclistes, euh, genre pré ado là, ado, pré ado ouais, qui se déplacent en autonomie, tranquille, à la gare de Colombes. Ça fait plaisir Il y a juste euh, deux pistes cyclables à la gare de Colombes, donc ça fait vraiment très plaisir. Euh, donc, bah, je me suis arrêté chez Cyclable et puis, bah, ça fait beaucoup de bas, tout ça. Euh, bah, je fous blanc, aussi. Il hein. faudra que je me penche euh, sur la question, je pense à euh, en roue libre dans le Nord, qui s'est acheté exactement le même porte bagages que moi. Donc, euh, est-ce que tu as installé une lumière dessus Comment Quoi bah écoute, ça a La coulée verte de pierre. <rire> Arrobasse dans les limbes. Voilà, qui est désormais équipée d'une caméra GoPro Hero 7 Black. Et qui commence à nous ramener des images fantastiques. Ça me fait penser d'ailleurs, enfin c'est Sandra qui m'en a parlé euh, très récemment sur Twitter en, en messagerie euh, privée, qui me dit « tu réalises quand même, tu te rends compte comment ça a explosé euh, le nombre de vidéastes qui partagent euh, en mode d'Eliops. Euh, comment le, le truc s'est popularisé euh, entre guillemets avec euh, en fait finalement euh, chacun sa recette. Chacun sa voix ou pas, euh, chacun, chacune, hein. sa sensibilité, sa personnalité. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, euh, j'ose pas le faire comme toi parce que j'aurais peur de te plagier. Mais il n'y a aucun risque de plagiat, déjà. Enfin, là, Je n'ai pas, pas déposé un truc sur la Daily sa Vélo. Et puis, il y a aucun risque de plagiat puisque si tu le fais de, de cette manière-là, de toute façon, euh, tu vas le faire avec ta patte, ta touche, ta sensibilité personnelle. Donc euh, non, non, vas-y, sans problème. Je travaille toujours le boss. Hein, euh, 50 euros pour obtenir une vraie Deliops commentée de sa part, j'aimerais tant, j'aimerais tant qu'il nous partage ça, ça le sortirait totalement de ses exercices habituels et puis je serais très friand d'entendre de, un petit peu son ressenti sur tout ça, d'une manière un petit peu moins courte, voilà, quelque chose d'un peu plus développé, argumenté. Ils ont enfin c'est la maçonnerie là, à cet endroit-là, à cet endroit super dangereux. Ah là là, quel plaisir Ça faisait tellement de temps qu'il y avait une espèce de truc qui dépassait dans le rebord, là, qui était super dangereux, qui avait été peint par des, des bénévoles d'ailleurs, pour dire attention, attention Il y a un camp, il y a un camp de la route. Ah là là, lui, il m'a agacé, mais tellement agacé, là euh, C'est pas parce que tu mets un gilet jaune et un casque euh, que ça t'autorise à faire n'importe quoi. Alors ça va être un combo, il va il va griller tous les feux qui qu pourra griller. Et euh, également rouler sur les trottoirs, donc, euh, bah non, ça envoie pas une belle image. Puis là, mon gars, t'es super visible avec tes vêtements réfléchissants de partout, euh, depuis le pantalon jusqu'au gilet. Donc non, j'ai envie de dire, euh, ne fais plus ça, s'il te plaît, sois cool. Tu pourras observer, si tu vois cette vidéo, qu'on va se retrouver, de toute façon, à chaque fois. Et qu'au final, euh, le mec qui respecte les feux, là, derrière toi, finalement, il va te reprendre sans forcer. Et en prenant le temps de laisser passer les piétons, les familles qui traversent. Alors pourquoi Pourquoi Tu ne gagnes pas de temps. Et alors je ne comprends pas cette espèce de, de, de passion pour éviter la piste cyclable, euh, certes sur le trottoir, mais pourquoi aller rouler littéralement sur le trottoir hein Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là Bon, je reconnais, on en voit tous les jours, hein, euh, malheureusement. Arrête de la part modale explose, la part modale des cyclistes, et voilà mécaniquement, la délinquance avec. Je trouve ça tellement dommage, là, on le voit. Pourquoi est-ce qu'il évite cette piste je, je ne comprends pas. On arrive aux frontières du Mordor, Madame, Monsieur. On va quitter le Grand Paris et s'engouffrer sur le pont de, auprès de Macelle. Bonjour Madame. Et ensuite, après la dévalade d'Apicate. On va causer un petit peu euh, piste cyclable obligatoire. Hein Cette fameuse euh, piste cyclable euh, qui remonte dans l'axe du pont de Beson euh, qui va pénétrer vers euh, Argenteuil, sartrouville tout ça. Moi, je comprends pas. Là, j'admets pas. J'admets pas qu'on m'oblige à passer... Euh, par une telle piste où là en plus, euh, a fortiori avec les travaux, euh, c'est amplifié ce phénomène d'avoir de, des piétons qui viennent euh, marcher ici. Mais on voit bien à certains endroits, euh, c'est deux tiers pour les cyclistes, un tiers pour les piétons. Forcément, tout le monde est perdant. On ne peut pas rendre une piste obligatoire dans ces conditions, c'est pas possible, c'est juste euh, ridicule. Enfin, voilà, encore une fois, je ne suis pas en train de me balader là, euh, je, je me déplace. Et est-ce que je vais venir blâmer les piétons Mais non, certainement pas. Je, là, je blâme l'aménageur et puis le décideur qui a choisi de rendre cet aménagement obligatoire. C'est tout pourri. Bon, la Raphaël Surcouf Highway nous accueille avec son contre-sens cyclable merveilleux, qui est bien matérialisé par une bande, j'en ai déjà parlé, méfiance les priorités à droite là, parce que les gens arrivent très très vite et ils arrivent euh, non pas à la bordure de leur route pour eux-mêmes céder la priorité à droite mais euh, à la bordure de la piste cyclable donc euh, j'ai eu quelques frayeurs ici même et voilà, c'est avec euh, Alexis B et Estelle qu'on va se quitter merci à toutes merci à tous mais tellement intensément pile un an après je tenais vraiment à insister là-dessus. C'était une, une expérience incroyable pour moi, ça, cette espèce de déboulé de soutien et de gentillesse. Euh, voilà. Cette année a été un petit peu particulière. Hein. Voilà, elle n'a pas tenu ses promesses, euh, autant pour moi que pour toi. Je m'en excuse. J'ai essayé de compenser en faisant des lives. Euh en faisant quelques daily quand même. Pas autant que je souhaite, mais euh, bah, si le chirurgien me donne son go, au euh, milieu de semaine prochaine, théoriquement, euh, je devrais revenir sur les routes euh, tout début juin. C'est pas bien C'est pas beau la vie Pour te remercier, je vais te chanter une petite chanson. D'accord Et puis même que tu me verras un petit peu euh, en arrière-plan. là, Je te fais un énorme bisou. Je te souhaite un excellent week-end. Et encore un immense merci à toi. Vraiment. Salut. Et si je te croise avec une casquette bisous, <rire> je t'en fais un, un bisou, ok I'm the